Nous voilà, comme chaque semaine, sur cette magnifique place de la République pour la 90e émission, la deuxième partie de la 90e émission Radar, qui sera cité, joyeuse grève et travailler à l'œil et à vie. Et je passe le micro à Roger Nimot. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Euh, bah, cette semaine euh, malheureusement nous ne serons pas avec notre ami euh, Pierre Merachkowski qui a une projection à 21h et nous euh, eh bien on, on cavalera jusqu'à la gare d'une heure vu, qu vu que heureusement la grève se poursuit pour euh, récupérer un train de la ligne H pour rentrer dans nos pénates donc depuis notre première partie donc que nous avions fait avec Pierre merechkowski le 26 décembre 2019 donc au, au, au lendemain de, de de Noël, eh l'empereur Emmanuel Ier s'est adressé au peuple français, donc à travers des voeux pour 2020 qui ont été très largement boycottés, et d'ailleurs c'est une excellente chose. Donc je ne vais pas vous parler des voeux euh, d'Emmanuel Emmanuel Ier, empereur des Français, vu que moi-même je les ai boycottés. Voilà. Par contre, la police impériale euh, d'un système politique que l'ensemble de la classe politique française appelle notre démocratie eh bien, a encore tué impunément. Voilà, elle a encore tué impunément et c'est extrêmement grave. Et donc, moi, ça fait des années que je le dis, l'impunité des chiens et celle des maîtres. Et donc, euh, effectivement, euh, Fabrice, si un chien te meurt, est-ce que tu portes plainte contre le chien ou contre le maître Alors moi, je me mort le chien, évidemment. Mais, euh, effectivement, c'est un problème. C'est un problème qu'il fallait poser. Et n'oublions pas, notre ami, dans la forêt, et nous venons d'apprendre cette semaine que malheureusement, les résultats des tests ADN ne seront pas connus avant les sélections municipales, ce qui est un scandale. Alors, je, on ne sait pas, mais disons que pour le moment, euh, on a effectivement aucun résultat des analyses génétiques, et on va, on va revenir sur cette histoire, parce que, j'ai dit qu'elle avait encore tué. Donc, euh, comme le, Marte, le martelait le leader du mouvement nationaliste la France insoumise, au sujet de la répression policière le 1er mai 2016, heureusement qu'ils obéissent. Voilà, heureusement qu'ils obéissent. Parce que c'est ça surtout qui est terrible. Parce que, en cela, la violente, la, la violente orientation politique de ce mouvement nationaliste est différente en rien. Euh, de celle de sa principale concurrente nationaliste, euh, la leader du Parti Rassemblement National, pour qui l'hôpital euh, de est un possible, notamment justifiée par des militants euh, d'extrême-gauche présumés terroristes. Et donc ce soir, effectivement, j'ai été agressé verbalement par une, une personne stupide euh, qui s'auto-intitulait « gilet jaune ». Ouais, donc c'est une gilette. C'est une gilette jaune, oui, et qui euh, était complètement solidaire euh, de l'ignoble euh, terroriste industriel Carlos, donc c'est ignoble terroriste industriel Carlos, euh, qui malgré toutes ces malversations, visiblement encore une fortune suffisante pour se payer euh, un, un avion privé qui lui a permis, avec certainement des gens très sympathiques. Euh, des services secrets et qui ont fait ça de manière tout à fait bénévole, euh, de s'exfiltrer euh, vers le Liban, euh, une grande démocratie aussi qui visiblement euh, euh, vit euh, des jours heureux. Voilà, de coupes, deux petites secondes, tu as le « Bonsoir les amis » de Houtum et Temp. Eh bien, bonsoir. Voilà, donc, effectivement, il y avait plus de journalistes pour la conférence de presse du euh, terroriste industriel Carlos que pour le père de Monsieur Cédric Chouvia, assassiné par des fonctionnaires de police qui se croient tout permis grâce à l'impunité institutionnelle, constitutionnelle et légale. Voilà, donc, quand on a des leaders de partis nationalistes, qu'il s'agisse euh, de Jean-Luc ou de Marine, qui se permettent de fustiger, d'assimiler l'extrême-gauche à des terroristes et de dire que, heureusement, que les militaires et la police obéissent aux ordres qui leur sont donnés, eh bien, je dis à ces gens qui se prétendent d'opposition, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est démissionner. Parce que si tous les élus, tous les élus, maires, sénateurs et députés, conseillers régionaux, et j'en passe, qui se prétendent d'opposition, démissionner en masse, eh bien, comme je l'ai dit le 26 décembre, l'affaire serait réglée en une quinzaine de jours. Ça veut dire que s'ils m'avait écouté le 26 décembre, vu que je suis obligé de me répéter, eh bien aujourd'hui, 9 janvier, nous n'aurions pas une nouvelle victime. Nous n'aurions pas une nouvelle victime. Nous n'aurions pas un père de famille assassiné. Nous n'aurions pas des enfants qui pleurent leur père. Un grand-père, un grand-père que j'admire, parce que moi, si un de mes deux fils avait été assassiné, par trois fonctionnaires de police, je ne pense pas que j'aurais eu la retenue qu'il a eue lors de sa conférence de presse. Et lorsque je vois le terroriste industriel Carlos depuis le Liban, euh Interviewé complaisamment par des gens qui se prétendent journalistes et qui, à aucun moment, alors, et, en, en, en souriant, ils lui disent Alors, euh, vous, vous êtes, êtes parti dans une malle ou comment ça s'est passé Et lui répond Oh oui, je, je ne peux pas impliquer des gens qui ont été loyaux avec moi. Mais à aucun moment, elle lui dit Combien vous a coûté l'avion privé D'où vient l'argent Monsieur Carlos, voilà. Voilà, donc c'est ignoble, ce type est abominable. Et ce que je trouve abominable, c'est que des médias, c'est qu'il y ait eu 150 journalistes pour servir la soupe à ce terrorisme industriel euh, incarné par M. Carlos Ghosn. Donc aujourd'hui, il est très important de voir qu'on a une extrême droite en France qui qualifie les militants de gauche et d'extrême gauche de mouvements terroristes et qui auto-justifie a posteriori. Les violences policières et les violences de l'armée. Donc, Rémi Fraisse, Adama Traoré, Lamine Diang, voilà, bon j'arrête immédiatement cette funeste litanie et j'accuse les élus politiques qui, pr qui se prétendent d'opposition opposition et qui ne démissionnent pas, eh bien, je les accuse tout net de complicité passive face à à l'inexceptibilité de ces meurtres en série. Parce qu'il s'agit de meurtres en série. Voilà. C'est une complicité passive institutionnelle et constitutionnelle et légale. Et c'est pas parce qu'elle est constitutionnelle et légale qu'elle est démocratique. Et je vais le répéter encore, l'Espagne de Franco et le Chili de Pinochet disposaient d'une constitution. Et donc quand je vois certains petits abrutis qui donnent des conférences sur la démocratie euh, dans... dans euh, à Sciences Po. Euh... Mais est-ce qu'ils connaissent seulement l'origine de la Ve République, l'origine putschiste de la Ve République Non Donc, il ne faut pas attendre euh, d'une pseudo-république mise en place par un militaire de carrière euh, qui a euh, professé obtenu qu'il y ait une armée de métiers euh, ou quelconque... Euh, euh, quoi que ce soit d'intéressant par rapport à ce qu'est une démocratie. Non, nous ne sommes pas en démocratie. Il n'y a plus que des gens comme Jean-Luc Mélenchon et Ruffin pour dire notre démocratie, ou Éric Coquerel, ou, ou, ou euh, Clémentine Autin, ou tous ces gens qui sont le cul euh, eh bien, actuellement à l'Assemblée Nationale. Mais pour Mélenchon, avant, il, est, il avait son gros cul euh, ben, dans la gouvernance de l'Union Européenne, hein, qu'il fustige. Mais bon, il touchait ses 9000 euros euh, et ça lui posait aucun problème de conscience. Voilà. Alors qu'en est-il de Madame Elisa Pilarski, enceinte de 6 mois, et dévorée par une meute de chien le 16 novembre 2019 Donc tu te rends compte, lors de notre prochaine émission Radar, où cette fois-ci Pierre Berechkovski sera avec nous, qui sera l'émission 91 Radar, eh bien ça fera exactement deux mois que cette jeune femme enceinte de 6 mois aura été dévorée par une meute non identifié. Alors pourquoi cette meute est non identifiée Parce que comme le disait notre ami Fabrice, le résultat des, des analyses génétiques alors, semble instrumentalisé et programmé pour être publié après la tragique bouffonnerie électorale des élections municipales des 15 et 22 mars 2020. Mais souvenons-nous Souvenons-nous, parce que là, les gens qui veulent nous faire euh, croire à une évasion pour une exfiltration ignoble, eh bien le procès du terroriste industriel Carlos aurait dû débuter au Japon en mars 2020. Et oui, ça c'est la réalité. Et donc aujourd'hui, on veut mobiliser les gens et on retient les résultats d'analyse génétique des chiens qui ont dévoré une femme enceinte. Le 16 novembre 2019, on veut les publier qu'après les élections municipales. Eh bien, il s'agit là d'une instrumentalisation politique et électorale euh, d'un fait criminel. Et aujourd'hui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, des citoyens français sont assassinés, que ce soit par des fonctionnaires de police ou par... Les, re, les meilleurs représentants de l'écologie en France, hein, selon le, le premier magistrat français qui fait la promotion tout de même de la chasse à cour, cette pratique sanguinaire et féodale dans l'espace public français. Et donc moi je le dis aujourd'hui, de la même manière que nous réclamons l'interdiction des LBD40, l'interdiction des grenades, nous réclamons l'interdiction de la chasse dans l'espace public, nous réclamons l'interdiction du port d'armes dans l'espace public, ou sa réglementation telle qu'elle qu ne soit réservée que pour des cas d'exception, où effectivement il faudrait s'opposer à des bandes armées, et donc certainement pas à des revendications sociales tout à fait justifiées. Alors tous les pense-petits, les ruffins, les soral, les brancos, les chouars, tous les dangereux et... ou les Lulantas, hein, tous les dangereux et violents êtres stupides et opportunistes qui ne cessent de rabâcher Macron aux démissions comme s'il s'agissait là d'un programme politique, Eh bien ces gens-là sont une bande de criminels parce qu'ils font la promotion comme la bande de criminels ministres millionnaires du petit cron, ce sont les promoteurs de la guerre civile, espérés par tous les trusts marchands de mort. Et donc effectivement, actuellement, dans l'État indien, est-ce que vous le savez qu'en Inde, l'Inde maudite du Premier ministre maudit, eh bien il y a 250 millions de travailleurs qui sont en grève non, non. 250 millions de travailleurs sont en grève en Inde le pays où M. Olivier Dassault, l'homme qui veut rétablir la peine de mort en France, vend des avions Rafale. Le pays où le groupe Orano, expert, vendre 16 PR contre l'opposition du peuple indien. Aujourd'hui, en Inde, il y a 250 millions de grévistes. Et croyez-moi qu'au Brésil, qu'au Pérou et que dans beaucoup de pays du monde, cette révolution populaire d'émancipation des transnationales et des États-nations elle est réellement en marche. Et il ne s'agit pas d'une bouffonnerie organisée par le principal syndicat des entreprises du CAC 40, le MEDEF, comme actuellement cela se passe en France. Parce que cette révolution de M. Emmanuel Macron est une révolution sanglante. C'est une révolution de voyous, c'est une révolution de terroristes. Et il faut appeler un voyou un voyou et un terroriste un terroriste, comme on appelle un chat, un chat et un chien un chien et donc effectivement nous comme le père euh, de, de cet homme, de ce père de famille assassiné ce n'est pas contre les chiens que nous appelons euh, à agir de manière non violente et juridique pour faire en sorte que définitivement ces gens là ne puissent plus nuire c'est contre leur maître et effectivement actuellement c'est le petit Cron. Et sa bande de criminels ministres millionnaires. Oui, oui, nous exigeons les démissions immédiates de tous les élus qui se prétendent démocrates, car un territoire dont les élus acceptent que les habitants soient mutilés et tués impunément n'est plus une démocratie. Abat les États-nations, abat les transnationales, abat la République et surtout, et surtout, nous n'appelons pas à la démission du préfet de Paris, ce serait stupide. Non, nous disons « Abat les préfets !» Et l'anarchie, c'est l'ordre. Effectivement, cet ordre ne sera pas un ordre nouveau. Non, c'est un ordre ancien. C'est vraiment un ordre ancien. L'ordre du peuple, l'armée du peuple, pour le peuple et par le peuple. C'est aussi la réhabilitation de Julien Coupa et cette instrumentalisation où on a voulu nous faire croire qu'il y avait une espèce d'ultra-gauche qui allait mettre la France à feu et à sang. Mais aujourd'hui, qui met la France à feu et à sang Aujourd'hui, les citoyens français sont à même de savoir qui sont les victimes et qui sont les bourreaux. Voilà. Alors poursuivre en justice tous les promoteurs de la positive économie pour incitation et trouble à la paix sanitaire et sociale. Aujourd'hui, 45% d'augmentation des accidents industriels. De 2017 à 2019, 45% d'augmentation des accidents industriels. Voilà pourquoi je traite M. Carlos Ghosn de terroriste industriel. Je le traite de terroriste industriel parce qu'il faut parler des suicides de cadres dans le groupe Renault, des suicides dans le groupe euh, japonais dont il a licencié plus de 20 000. Personne, donc il a mis dans la merde des dizaines de milliers de familles japonaises. Il y a une alerte sanitaire à Chalon-sur-Saône. Aujourd'hui, les, les salariés de l'usine Veralia, depuis l'incendie de juillet 2019, subissent une grave pollution à l'amiante, ainsi que les populations riveraines. Voilà. Donc, effectivement, le préfet aux ordres de l'empereur élu Emmanuel Ier va devoir gérer avec poigne. Cet épineux dossier économique et social monté en épingle par des militants terroristes de la mouvance jaune. Je te coupe deux, deux petites oui. secondes. Euh, nous avons le « Bonsoir les camarades » de Henri Lecoeuvre. Eh bien, bonsoir Henri, effectivement, euh, on, on nous tue avec l'amiante et on nous tue impunément. Voilà. Alors, le patronat, que dit le patron des Citézines euh, euh, Veralia qui est parfaitement au courant que suite à l'incendie, le, le, le toit en amante fibreuse relâche ses fibres d'amiante. Eh bien, lui, il dit qu'il respecte les seuils réglementaires. Alors les seuils réglementaires, on pourrait parler aussi des faibles doses dans le nucléaire et on pourrait parler de l'effet péco. Il n'y a pas de seuil réglementaire quand il suffit de 5 fibres d'amiante par litre d'air pour pouvoir mourir d'un mésothéliome. Le seul avantage de l'amiante par rapport au nucléaire, c'est que le type de cancer que l'on développe est caractéristique de la pollution que l'on a subie. Alors que lorsque l'on respire des radionucléides artificiels, eh bien euh, cela peut être confondu quand tu es fumeur avec trop de cigarettes, euh, quand tu es buveur avec trop d'alcool, et, et, et de toute manière, il est impossible de se discriminer s'il s'agit de plutonium que tu as respiré, de césium, ou d'un autre radionuclide naturel que l'on peut parfois malheureusement trouver en quantité dans des régions comme la Creuse et la Bretagne, mais malheureusement pour eux, effectivement, malgré la météo, la seule région de France qui a été épargnée euh, par les effluves mortels de Tchernobyl, et ben c'est justement la Bretagne. Voilà, donc à bas tous les préfets. Il ne faut plus que des gens non élus puissent avoir droit de vie et de mort sur les citoyens français. Voilà, et donc je le dis très clairement, moi Pierre Rouillet, citoyen français, J'appelle non seulement au boycott de toutes les bouffauderies électorales, mais j'appelle à la démission de tous les élus qui osent se prétendre d'opposition ou même simplement qui osent prétendre défendre les intérêts des peuples français. Voilà, et je vous dis, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec Pierre Mérachkovski pour notre émission Radar numéro 91. Et n'oublions pas que si nous sommes là, sur la place de la République, de 19h à 20h, toutes les semaines, et bien c'est parce qu'il y a Enfin, il y avait quatre jeunes prisonniers politiques euh, de l'Arabie Saoudite, dont un a été décapité le 11 juillet 2017, et après son corps a été crucifié en public, crucifié en public par le meilleur ami et allié euh, eh bien, de l'Empereur Emmanuel Macron Ier. Voilà Serrez bien les fesses, faites caca mou, c'est tout ce qu'ils veulent. La dictature et le fascisme, leur seul pouvoir, ils le tiennent de notre lâcheté. Debout, ouvrez vos gueules, parce que c'est comme ça qu'on défend la démocratie. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.